Ça fait un vide terrible, hein. c'est comme venait de... ah, C'est comme le jour de la retraite. C'est euh, on vient de. D'ailleurs, on retarde. J'ai mis deux ans parce que j'ai refait, je les relu, je les refais quatre fois parce que du jour au lendemain, on est dépossédé. Voilà, c'est dépossédé de, de quelque chose. Je suis fier parce que j'ai fait lire euh, à, déjà à mon entourage qui a été euh, étonné euh, qu'on puisse, parce que c'est une mise à nu quand même. Hein.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 Carpe diem, il faut vivre le moment présent. Hein. La journée qu'on vit, on ne la revivra jamais. Et quand on est à la retraite, tête on n'a on, on que de la nostalgie dans un premier temps, hein, en disant « Ah oh, putain, mais je vais plus aller à New York, je ne vais plus aller là, je ne vais plus aller là. » Donc, euh, pff, oublie ça. Hein. De toute manière, on ne, on ne vit les choses qu'une fois. Donc ça ne sert strictement à rien. Penser au futur, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut le penser qu partir que de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'a aucun intérêt. Donc je ne vis... Mais ça, c'est un truc complètement nouveau pour moi. J'ai toujours passé mon temps à anticiper les choses. Quand je suis parti à la retraite, à 9h05, ce matin-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes journées Une horreur. Vous avez travaillé 45 ans, 42 ans, j'avais travaillé, sans m'arrêter. Je vais faire quoi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 Ça, apprendre, c'est que du bonheur. Très honnêtement, les trois premiers mois, euh, y... j'aurais pu prendre une petite pilule bleue, j'aurais pris ça. Ouais, ouais c'est plus d'intérêt. Si la retraite,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 dans des choses qu'ils ne connaissent pas, voilà. qu'ils aillent vers l'inconnu. Allez-y, allez-y, et surtout, surtout, surtout, pensons pas à demain, ne pensons pas à demain. Voilà, hein. On ne fait pas des choses pour l'éternité, on fait des choses pour le moment. Fais-toi moins de soucis, fais confiance un peu à l'avenir. Tu n'es pas responsable de tout. L'hyper-responsabilisation, voilà, hein. euh, ça gâche un petit peu la vie, c'est tout. C'est comme un iceberg, malheureusement. L'intérieur de nous, c'est la seule chose qu'on ne visite pas.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 jusqu'à la retraite et les chercher, hein voilà parce que c'est possible aussi, hein hein on n'a pas eu obligatoirement le temps, la vie nous a peut-être pas fait, bah, on va peut-être en, re peut en rechercher. Ouais. Je continue, je continue, oui, oui, oui, là c'est la fin de l'année, là ça va se terminer euh, la semaine prochaine, hein, et j'ai hâte d'être au mois d'octobre l'année prochaine, oui. Ah, oui, oui, oui. mais j'ai déjà ma liste de livres à lire pour l'été.